Bonjour, voici un court tutoriel Padlet pour vous montrer comment cloner un babillard. Alors, celui-ci, Enchaînement thématique des idées. Je le clone en cliquant ici sur « Cloner » en haut à droite. Je personnalise le titre, alors j'y vais de mon surnom, la description, je la modifie ou je la conserve. Et ce qui est très important, on copie la mise en page et les publications. Le processus se fait très rapidement. Dans ce format, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut euh, rapidement déplacer les euh, papillons, en fait, de façon à personnaliser euh, l'enchaînement euh, des idées. Et euh, on ne s'y perd pas euh, facilement puisque les publications sont numérotées. Alors, euh, voici qui met fin à ce court tutoriel. Merci.